Capsule 3. Gérer ses références. Nous verrons comment trier l'ordre des références, comment rechercher des références dans sa base, comment savoir si on le consultait ou pas, comment éliminer les doublons, comment créer des groupes et des smart groups, comment supprimer des références. Dans EndNote, note, vous remarquerez qu'il y a plusieurs colonnes. Je peux choisir l'ordre d'apparition en les sélectionnant et en les changeant de place. Je peux également choisir ce qui affichera avec le clic droit de la souris, et je peux, par exemple, ajouter l'U, pas l'U. Chaque colonne peut être triée. Si je clique sur "titre", par exemple, un clic fera l'ordre de A à Z, et un deuxième de Z à A. En cliquant sur le trombone de la pièce jointe, je peux ainsi voir les articles auxquels j'ai joint des PDF. Vous pouvez aussi personnaliser ce qui apparaîtra comme intitulé au-dessus des colonnes, dans les préférences. Pour rechercher dans votre base, vous pouvez utiliser le tri ou la recherche simple ou avancée. Je vous êtes offert il est possible de chercher dans tous les champs. Tentez de faire le ménage de vos doublons assez régulièrement, au minimum avant de commencer à citer. Cela vous évitera bien des soucis. Menu Library, Find Duplicate. En bleu, EndNote m'indique tout ce qui est différent. À faire consciencieusement si vous allez ajouter des notes ou encore des PDF. Si vous n'avez rien de cela, vous pouvez juste faire «Cancel ». Un autre me met en sobriance des doublons pour m'en débarrasser. Je peux faire un clic droit, «Move to trash » ou tout simplement les glisser vers la poubelle. Donc, je vais supprimer celui-ci avec le clic droit, «Move to trash ». Ça a rempli ma poubelle. Je vais aller la vider. Donc, clic droit, «Empty trash ». Vous remarquerez que certaines notices sont en gras et d'autres pas. C'est que vous pouvez manuellement indiquer à une autre que vous avez lu un document ou pas. Donc, en allant changer tout simplement la couleur du petit point. Si vous préférez qu'un autre s'en charge par lui-même, allez dans vos préférences et vous pouvez tout simplement modifier les critères et un autre s'en chargera par lui-même. Les groupes sont très utiles pour classer votre information. Vous remarquerez dans ma base que j'en ai déjà fait quatre, sous une catégorie nommée Sport. Ce sont des groupes intelligents, des Smart Groups. Et donc, je vais gérer deux types de groupes des groupes classiques, dont vous allez vous-même alimenter, comme un dossier sur votre ordinateur, par exemple, et un groupe intelligent qui est régi par des critères. Donc, clique droit, Create a Group Set. Je l'ai nommé Blessure. À noter que faire une catégorie n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir des groupes sans, mais je trouve ça plus harmonieux. Reprenons. Je vais créer un groupe ordinaire nommé « Genou. Donc, clique droit, « Create a group ». C'est moi qui vais décider ce que je mets dedans. Je vais faire un autre groupe intelligent cette fois. Donc, clic droit, create a smart group. Et je mettre des critères. Donc, sur les commotions cérébrales. Et dans Keyword, automatiquement, il a mis tout ce qu'il y avait dans ma base avec ce critère. Je vais faire un deuxième exemple sur les colonnes vertébrales. Je vais mettre mes critères. Tous les champs sont accessibles et je peux combiner ou rejeter. Je peux aussi faire un groupe de groupes. Donc, je vais faire un clic droit from group. Je vais prendre commotion célébrale, sauf so, hockey. Okay. Si j'ajoute des références à ma base et qu'ils correspondent aux critères des groupes intelligents, ils s'y ajouteront automatiquement. Regardons ensemble le groupe intelligent comme célébrale. J'en ai actuellement 143. Si j'y ajoute des références dans ma base, maintenant je passe à 276. Donc automatiquement, EndNote va gérer en fonction des critères. Dans les « je remarque que j'en ai 543. De pas classer, parce autre n'a déduit que les groupes classiques que j'ai alimentés par moi-même. Si quelque chose qui vous dérange, vous pouvez faire un clic droit et « Include Smart Group ». Cela reflétera mieux la réalité. Pour le groupe temporaire récemment ajouté, il est possible avec un clic droit de modifier combien de temps les notices viennent d'être ajoutées vont rester dans ce groupe temporaire. Comment supprimer une notice nous avons eu une introduction avec les doublons. Il est possible de glisser directement les références vers la poubelle ou encore de faire un clic droit « Move to Trash. Si vous supprimez la référence de « All References », elle se supprime de tous vos groupes. Si vous la supprimez d'un groupe intelligent, elle disparaît aussi de la base. Pour un groupe classique, si vous supprimez avec le clavier, donc la touche « Delete ou « Supprimer », elle disparaît uniquement de ce groupe. Si vous l'envoyez vers la poubelle, elle disparaît de la base. Avec le clic droit, deux options s'offrent à vous, soit supprimer la référence du groupe ou de la mettre à la poubelle.